en bas, voilà, on y est. Eh bien, antenne. Eh bien, on est parti. Alors, on vous fait la bienvenue à ce direct spécial élection au conseil de l'Université de Technologie de belfort montbéliard On va être ensemble à peu près une trentaine de minutes pour parler de ce moment important de notre démocratie au sein de l'université. Et puis, on va poser des questions. Vous pourrez poser des questions en direct sur le live en direct sur Facebook. Et puis, je suis heureux d'accueillir ce matin, je suis François, je suis le directeur de la communication de l'UTBM et je suis heureux d'accueillir ce matin Audrey. Bonjour François. Alors Audrey, dans la vie à l'UTBM, tu es Alors je m'occupe principalement de la gestion des marchés publics, de l'organisation du conseil d'administration et de façon plus ponctuelle, donc de l'organisation des élections d'un point de vue vraiment pratico-pratique. Très bien, merci Audrey. Donc aujourd'hui, tu nous répondras à les questions, aux questions principalement pratico-pratiques euh, au sein de ces, de ces futures élections à venir. Et puis, je suis heureux d'accueillir aussi Charlotte. Alors Charlotte, elle travaille avec Audrey. Charlotte, tu es alors moi, je suis responsable des affaires juridiques au sein de l'UTBM, donc les empêcheurs de tourner en rond de l'établissement. Et aujourd'hui, je vais vous présenter de manière générale euh, les élections au sein de l'UTBM. Alors, on vous propose, dans le cadre de, ces, de, ce, de ce live, euh, un, un déroulé en trois parties. Hein. On va parler principalement des différents conseils, à quoi ça sert euh, par combien de personnes sont composées ces conseils. Euh, on va essayer de vous, vous expliquer pourquoi c'est important de voter et puis on va, on va vous, vous expliquer toute la notion de candidature au sein des différents conseils. Alors on va commencer avec euh, une petite euh, question pour un, une élection et euh, on va demander le magnéto à Aline puisque le, le live est réalisé en même temps par euh, le service communication et euh, le club UTBM Production, club de l'association des étudiants. Et je vais vous inviter à lancer la slide de questions pour une élection. Alors, pourquoi je dois aller voter le 5 novembre Est-ce que je vote pour le comité de direction Est-ce que je vote pour les conseils centraux Est-ce que je vote pour les membres de la communauté de l'anneau Ou est-ce que je vote encore pour le comité technique Voilà, alors on va vous laisser une dizaine de secondes pour choisir parmi ces trois réponses. Donc, le comité de direction, réponse A. Les conseils centraux, réponse B. Les membres de la communauté de l'anneau, réponse C. Ou le comité technique, réponse D. Voilà, est-ce que dans le live, on a déjà des euh, débuts de réponse Pas encore. Voilà, on va vous laisser 5 secondes de plus. Alors, la bonne réponse était donc la réponse. La réponse B, c'est bien sûr les conseils centraux de l'UTBM. Alors, les conseils centraux, ils sont au euh, nombre de combien à l'UTBM Alors, il y a trois conseils centraux au sein de l'UTBM. Il y a le conseil d'administration, le conseil des études et de la vie universitaire et bien sûr le conseil scientifique. Alors, on va essayer d'un peu décrypter euh, les, les missions de ces différents conseils. Et on va commencer par le, le conseil qui paraît le plus important. Et alors, euh, aujourd'hui, on est dans, le, dans, dans la salle de ce conseil. On est dans la salle du conseil d'administration de l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, euh, qui est au cinquième étage du bâtiment pont à Sévenant. Et on va parler donc de ce conseil. Et puis, euh, et puis on va donner la parole à Charlotte sur, euh, sur l'importance du conseil d'administration. Alors, à la fois sur l'importance et puis sur sa composition. Alors, sur l'importance, qu'est-ce que fait un conseil d'administration Un conseil d'administration, il vote des délibérations et il vote notamment le budget de l'UTBM. Il vote le règlement des études des étudiants, qui est en fait les règles du jeu euh, sur une année universitaire. Et il vote également le calendrier universitaire. Alors, sa composition euh, de manière générale, euh, aujourd'hui, 28 membres au sein du conseil d'administration, 14 personnalités extérieures et puis 14 personnes Élus. Et les élus, eh ben, c'est à la fois des professeurs d'université, c'est à la fois des maîtres de conférences, c'est à la fois euh, des professeurs agréés ou certifiés, euh, c'est à la fois des BIATS, donc le personnel de l'UTBM, et puis également les usagers qui sont tout simplement les étudiants de l'UTBM inscrits en FIS, FISA, Master ou encore les doctorants. Donc si on résume, on a la moitié euh, de, de personnalités Extérieur, extérieures, oui. la moitié de personnalités euh, de l'UTBM qui tout sont tout élus. Voilà. Et, et, euh, et par exemple, enfin, on a combien d'étudiants qui, euh, qui sont élus au conseil d'administration Alors, à partir du renouvellement du conseil d'administration, on aura trois titulaires et trois suppléants étudiants euh, au, sein, au sein du conseil d'administration. Alors, j'ai envie de dire que chaque voix compte hein, pour ces élections. Euh, vous pouvez voir la diapo en ce moment qui, qui passe. Euh, est ce que tu nous, peux nous parler un peu de la composition justement de ce conseil précisément avec les différents collèges Bien euh, sûr. C'est une notion qui est un peu complexe, mais, euh, mais les, les slides préparés par le service juridique vont sûrement vous permettre de vous faciliter un petit peu la tâche. Alors, 14 pe personnalités qui sont donc élues. Donc, c'est trois professeurs d'université, premier collège, trois maîtres de conférences, Deuxième collège de Prague ou personnes certifiées. Donc ça, c'est le troisième collège. Le quatrième collège, c'est ce qu'on appelle les BIAT. C'est tout simplement le personnel de l'UTBM et le dernier collège. Ce sont tous les étudiants, tous les étudiants, encore une fois, inscrits en FIS, FISA, Master et encore les doctorants de l'UTBM. Eh bien, merci. Alors, conseil d'administration, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On voit qu'il y, y a 24 personnes sur le live. On est content. On laissera ce live, bien sûr, pour les gens qui sont en, en cours, qui travaillent qui ne peuvent pas y assister, et on va essayer d'être le plus exhaustif possible pour parler un peu de, des différents conseils. On va passer au deuxième conseil, euh, après le conseil d'administration, qui est le conseil des études de la vie universitaire. Et c'est dans, dans ce conseil qu'on appelle euh, vulgairement, le, le, enfin, de manière assez, euh, assez simpliste, le c -Vu, euh, Dedans, il y a études et vie universitaire. Donc, on, on imagine que euh, ça a quand même son importance quand on, est, euh, quand on fait ses études à l'UTBM. Tout à fait. Alors, conseil de la vie universitaire, conseil des études et de la vie universitaire, pardon, composé de beaucoup d'étudiants. Alors, en fait, sur 20 membres que compose ce C.V.U., on a 18 personnes qui sont élues. Et parmi ces 18 personnes, on a quand même 8 étudiants, puisque on est vraiment sur un conseil qui est fait pour, pour les étudiants, par et pour les étudiants. C'est un conseil qui donne notamment son avis sur donc, le règlement des études, on en parlait tout à l'heure, mais également sur le FSDIE, qui est le Fonds de solidarité des initiatives de développement des initiatives étudiants. Et puis, plus particulièrement, si on devait mettre l'accent cette année, c'est également le Conseil de la vie universitaire qui a travaillé sur les aides aux étudiants pendant le confinement. Tout à fait. Il y a eu des aides d'urgence qui ont été attribuées aux étudiants en très grande situation de précarité, en situation difficile, qu'ils soient en France ou à l'autre bout du monde. Et donc, c'est grâce au CEVU que ces dispositifs ont été validés. Euh, ils ont été euh, d'ailleurs euh, validés au CVU et puis ensuite, ils ont été euh, repassés au CA, c'est ça Tout à fait, comme dans la plupart euh, du temps, un hein, conseil euh, CVU et CS sont des instances qui donnent des avis. Et ensuite, ces avis sont entérinés ils sont validés formellement par le conseil d'administration de l'UTBM. Donc, c'est un avis principalement consultatif un de avis proposition. Tout à fait, il y a un, un groupe, groupe de travail aussi, quelque part, euh, qui, va, euh, qui va notamment réfléchir sur les, les modalités d'attribution des aides. Et alors, le, le troisième conseil dont on va se préoccuper aujourd'hui, c'est un conseil dont le nom fait un peu plus peur que le conseil <rire> des études, c'est le, le conseil scientifique. Alors, évidemment, l'UTBM est basé sur deux problématiques, hein, l'enseignement et la recherche. Euh, le CEVU va plutôt parler de l'enseignement et euh, le conseil scientifique va plutôt parler de la recherche. Et euh, alors, à, à quoi sert ce conseil scientifique alors La principale mission du Conseil scientifique au sein de l'UTBM, c'est bien sûr de définir les grandes orientations de la politique de recherche au sein de l'UTBM. On a des enseignants, mais on a surtout des enseignants-chercheurs au sein de notre, de notre université. Et donc, en lien avec euh, la commune ubfc on définit euh, les axes prioritaires euh, pour, euh, pour l'UTBM. Et donc, dans le, dans le CS, on va lancer la, la diapo-composition. Euh, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de... de... De combien de membres c'est composé Oui, tout à fait. Alors, une petite particularité comparée au conseil d'administration et au conseil des études et la vie universitaire, au conseil scientifique, en fait, on va surtout s'attarder euh, à, quelque part, les conditions, euh, son niveau de diplôme. Alors, bien sûr, donc, un conseil scientifique est composé de 22 membres, dont 18 sont élus. Donc, on a six professeurs d'université. On a deux enseignants qui ont une HDR, donc ils sont habilité à diriger des recherches. On a trois euh, enseignants qui sont dotés d'un doctorat. On a bien sûr un collège pour les Prague et les enseignants certifiés. On a un collège pour les, in les ingénieurs et techniciens, donc ingénieurs d'études, ingénieurs, euh, ingénieurs globalement. Un autre collège pour tous les enseignants qui ne figureraient pas dans ces premières catégories. Et bien sûr, un des collèges... Euh, fondamentale hein, pour, pour ce conseil scientifique, c'est le collège des doctorants. Les étudiants n'ont pas de siège euh, au sein de ce conseil scientifique, c'est uniquement réservé aux doctorants euh, de l'UTBM. Oui, au effectivement, de les, les, les étudiants les n'ont étudiants pas, pas de siège parce que les doctorants font partie des dispositifs de recherche Merci. directement et sont impactés par les, les problématiques liées à la, à la recherche scientifique euh, au niveau de la commu BFC et au niveau de, de l'ITBM. Alors, question euh, abréviation, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un Prague Parce que <rire> si on sait ce qu'est un professeur certifié, un maître de conférence, on ne sait pas forcément ce que c'est qu'un Prague. Alors ce que c'est un Prague, c'est un, un professeur euh, qui est tout simplement agrégé. En fait, c'est des enseignants du second degré euh, qui euh, sont embauchés par des établissements d'enseignement supérieur comme le nôtre. D'accord, donc les, les Prague, les, les enseignants certifiés, euh, professeurs, etc., sont des, des gens qui peuvent euh, élire, enfin siéger en tout cas au conseil, de, au conseil scientifique. Au conseil scientifique, au conseil d'administration et au CVU. Voilà, donc si je suis Prague, je vote pour le, co le collège. Alors si on remet la slide, si je suis Prague et que, et que je cherche, je, je, vaut, je, je voterai donc au collège. Alors je vote au collège C du conseil d'administration, je vote au collège C. Euh, du conseil d'études et vie universitaire et je vote au collège D euh, du conseil scientifique. Bien sûr, toutes ces DT, elles seront euh, bien expliquées tout à l'heure par ma collègue et puis seront réexpliquées le jour euh, du scrutin. Très bien. Euh, voilà, on a fait le tour des trois conseils. On a été euh, assez théorique sur... Euh, on a essayé d'être le plus, le plus large possible et, le, et le, le, plus, le plus clair possible, un petit peu théorique. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, on a des bonjours, on a des gens qui nous répondent maintenant à la réponse D. On est content. Merci, Timothée. <rire> Merci, Maxime, qui nous suivent en direct. On a toujours 23, 24. Personne euh, sur le live, n'hésitez pas à poser vos questions, posez-les maintenant, vous pourrez les poser euh, aussi suite à ce live à saji.tbm.fr, euh, qui est l'adresse la, du service des affaires juridiques de l'Université de Technologie de belfort béliard Et donc, euh, ça, paraît, euh, ça paraît important de ne pas, euh, voilà, pas, euh, pas aller euh, les yeux fermés euh, voter aux élections. Euh, alors, on vous a parlé des conseils, on vous a expliqué en quoi c'était important de voter. On va maintenant parler de la partie euh, importance de, de, vote, de la candidature et de comment candidater, parce que même s'il est important de voter, il est important qu'il y ait des candidats qui se présentent, que les étudiants soient un peu engagés. D'ailleurs, euh, ma première question sera la suivante, c'est euh, sera, le, quel est-ce le, le, est que c'est un investissement qui est reconnu, euh, le fait d'être élu au sein des conseils euh, oui, alors les étudiants qui sont élus au conseil peuvent avoir un statut spécifique, le statut d'étudiant élu. Donc à ce titre, ils bénéficient d'un aménagement de l'emploi du temps pour pouvoir se rendre au conseil tout simplement. Et ils peuvent bénéficier d'une mention supplémentaire sur leur diplôme. Très bien, donc tout ça c'est inscrit euh, à ce qu'on appelle le supplément diplôme. Et puis effectivement, ça permet d'être un peu souple et flex sur les horaires des des, des cours quand on est euh, présent aux différents conseils. D'ailleurs, euh, avant de parler euh, des modalités pratiques, qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement de temps présent aux différents de, de l'UTBM Alors, au niveau du conseil d'administration, c'est environ 4 à 6 séances par an. Donc, le conseil d'administration, c'est le vendredi matin, principalement de 9h à midi. Et euh, tout ce qui est CS et euh, est -Vu, donc ce sera le jeudi après-midi, pareil, entre 4 à 6 séances dans l'année. Et euh, généralement, entre 14h et 17h. Ça peut varier en fonction Alors, ça, c'est la présence au conseil. Est-ce que ça demande beaucoup de travail en amont euh, Tu vas peut-être me répondre que c'est variable. Mais euh... Exactement. <rire> après, ça dépend de l'investissement que chacun en fait. L'idéal, c'est de, de préparer en fait, le conseil en amont. Donc, avec les... les... -vous si vous êtes représentant étudiant, donc euh, vous allez être, euh, au titre des étudiants, représenter vraiment vos idées, mais également pouvoir rem faire remonter celles de, de vos collègues étudiants. Donc le mieux, c'est de, de préparer de, de, soit des systèmes de réunion, soit de faire des remontées d'informations par mail, de concaténer tout ça pour pouvoir vous, après, faire, vous faire porte-parole lors de la séance. Tout dépend de votre investissement personnel. Après, c'est aussi la, tout l'intérêt d'être plusieurs élus. Vous n'avez pas à porter ce, ce poids-là tout seul, mais... Euh, tout dépend effectivement de l'investissement personnel qu'on en fait. Oui. Alors justement, on parlait, on parlait de l'investissement, d'être élu au conseil. Alors, euh, en termes de mandat sur les, les différents conseils, ça représente quoi euh, C'est combien de temps Est-ce que quand on est élève ingénieur, on s'engage pour 5 ans Est-ce qu'on s'engage pour moins euh, en mmh. fonction des conseils Alors, quand on, quand on est personnel, déjà, il faut savoir qu'on s'engage pour 4 ans, qu'on soit enseignant ou, euh, ou personnel administratif. Et quand on est étudiant, on s'engage pour 2 ans. Parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi pas mal d'étudiants qui s'engagent, mais qui vont être diplômés soit dans l'année, soit dans les deux années à venir. Donc euh, voilà, les, les mandats sont renouvelés tous les deux ans pour les étudiants. Alors, c'est justement très important au niveau des mandats que les étudiants aient des suppléants, si je ne dis pas de bêtises, pour pouvoir, quand ils partent en stage ou en semestre à l'étranger, ou, ou qu'ils ne sont pas là un semestre, en tout cas au sein des murs de l'UTBM, qu'ils puissent être représentés euh, quand ils sont absents, quoi. C'est ça. Il faut savoir que pour chaque mandat d'un étudiant titulaire élu, il y a un suppléant. Donc, pour prendre un exemple très concret, au vu il y a huit étudiants titulaires élus, il y a donc huit suppléants. Ça veut dire que sur la liste, quand les étudiants vont préparer, il faut qu'ils aient 16 noms Alors, le, la liste complète va donc comporter 16 noms, donc pour qu'on puisse avoir huit titulaires et 8 suppléants. Par contre, vous êtes autorisé donc à présenter une liste incomplète il faut savoir pour les étudiants que la liste doit toujours correspondre au, à minima au nombre d'étudiants titulaires. Par exemple, pour le CVU, il y a 8 étudiants qui sont élus. Il faut une liste à minima composée de 8 personnes. Pour le, le CA, c'est euh, 3, euh, 3 titulaires, donc à minima une liste de 3 personnes. Bon, avec 3000 étudiants à l'UTBM, on espère quand même... Euh, on espère quand même qu'avec euh, que, euh, 3000, on en aura bien 16 qui vont se présenter, euh, voire sur plusieurs listes. Ce serait, euh, ce serait chouette euh, en termes d'investissement qu'il y en ait, il y en ait voilà, il y a plusieurs listes qui se présentent pour les différents conseils. Alors, on, a une con un, on a une question de Maxime. Euh, merci Maxime pour ta question. Qui a le droit de voter pour ces élections eh bien, toutes les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales ont le droit de voter pour ces élections. Donc, à la fois les professeurs d'université, tous les maîtres de conférences, tous les pragues et personnes certifiées, on le disait tout à l'heure. Également, tous les personnels de l'UTBM et tous les doctorants et étudiants. Attention, euh, pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales et on peut être inscrit sur les listes électorales jusqu'au 4 novembre à midi. Alors oui, 4 novembre à midi, ça c'est les listes électorales et 4 novembre, on est le... On n'est pas encore, hein, puisque, <rire> puisque pas encore. le 4 novembre, pardon, on est au mois d'octobre et le 4 novembre sera la veille donc du scrutin, mmh. euh, du, scrutin du 5 novembre. Par contre, en termes d'élection, terme de, de, on espère avoir répondu à ta question, Maxime. Dis-nous si tu as un complément, n'hésite pas. Euh, en tout cas, on va passer à la partie... Euh, euh, To-do list du candidat. Euh, Audrey, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il ne faut pas qu'on oublie si on a envie de candidater plusieurs et d'avoir envie de candidater Voilà. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de vérifier qu'on est bien inscrit sur les listes électorales. Euh, ensuite, qu'on est bien inscrit dans le collège de la liste électorale où on souhaite se présenter. Je vais prendre un exemple plus concret pour que ça vous parle à tous. Euh, je suis étudiant. Je souhaite me porter candidat pour le C.U. Donc, je vérifie que je suis bien inscrit dans la liste électorale du C.U que je fais bien partie du collège D des, des usagers, donc des étudiants. Ensuite, ben je, je trouve des amis, hein, parce qu'on ne peut pas <rire> se présenter tout seul. Euh, donc, je vérifie donc le nombre de personnes que je dois inscrire sur la liste de candidats. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour le CEU, c'est minimum 8 personnes, euh, donc de 8 à 16 personnes. Il faut bien respecter l'alternance sur le, la liste de candidature pas forcément l'équité, c'est-à-dire que si vous commencez la liste à par inscrire un nom de, de femme, il faudra mettre femme, homme, femme, homme et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez 8 candidats, 10 candidats, etc. Donc on est bien euh, d'accord, les listes doivent être euh, paritaires. Euh, ça. En tout cas, il, il doit représenter des hommes et des femmes. Alors ça, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a dans la société civile au niveau des élections euh, municipales euh, où, où effectivement on doit avoir des, des listes hommes-femmes. Et à l'UTBM, c'est euh, la même chose, on doit être paritaire. C'est ça, c'est parité. Après, pour les listes des étudiants, il y aura forcément... Équité étant donné que les listes sont paires, Mais euh, je prends exemple un exemple d'un, je sais pas, dire représentant des personnels. Euh, vous pouvez faire une liste de trois personnes où euh, le premier, la première personne inscrite sera un homme, une femme, un homme. Voilà, il faut respecter l'alternance. Euh, une fois qu'on a respecté donc, toutes ces modalités au niveau de la liste, euh, il faut que chaque personne candidate remplisse une déclaration individuelle de candidature. Il faudra désigner un porteur de liste qui lui donc, remplira donc, la liste de candidature la signera et donc déposera l'ensemble de ses documents au secrétariat de direction avant le jeudi 22 octobre à midi. Alors justement, tu nous as préparé une slide spécifique voilà. euh, avec une to-do list qui, euh, qui est vraiment chouette. Et donc on va vous, vous diffuser en direct. Alors nous, on a 15 secondes de décalage par rapport à ce qu'on voit dans le live. C'est l'Internet <rire> mondial qui, euh, qui fait transiter des informations. Et donc, euh, et donc voilà, vous avez la to-do list sous les yeux. Alors si on reprend dans l'ordre... Voilà, donc je vérifie que je suis bien inscrit sur les listes électorales. Je vérifie dans quel collège je peux me présenter. Je vérifie comment je dois composer ma liste, donc le nombre de personnes à inscrire, le respect de l'alternance. Euh, il est à noter, euh, j'oublie de le préciser, que l'ordre dans lequel vous allez indiquer les noms sur la liste des candidats, c'est vraiment un ordre préférentiel. C'est-à-dire que sur la liste euh, de candidatures, si vous inscrivez huit noms et que par exemple ce sont les quatre premières personnes qui sont élues. Enfin, voilà, en fonction du nombre de suffrages pardon, que vous allez récolter, ce sera par exemple les quatre premières personnes qui seront élues. Donc il faut bien euh, que vous inscriviez les noms par ordre de préférence. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien noter. Donc euh, pour poursuivre, donc, on remplit donc, les do documents liste de candidats, donc, qui va euh, euh, récapituler l'ensemble des, des personnes qui se présentent et les déclarations individuelles. Vous pouvez également fournir une profession de foi, mais ce n'est pas obligatoire. Euh, la, profession... la profession de foi, l'objectif c'est quoi Audrey Alors l'objectif c'est euh, par exemple de, bah déjà de, de faire plus ou moins de la publicité hein, pour votre candidature et aussi d'expliquer comment vous allez mener votre mandat. Donc euh, ça, ça rejoint les modalités qu'on a dit tout à l'heure, donc comment je vais, vais... qu'est-ce que je dois faire en fait en tant que représentant Donc vous pouvez reprendre toutes ces informations dans votre profession de foi. Par exemple, dire bah, « si je suis élu, euh, j'organiserai des réunions au préalable avant chaque conseil, je vous restituerai via un compte-rendu euh, les, les décisions qui ont été prises, les sujets qui ont été discutés, etc. » C'est votre programme électoral en quelque sorte. Voilà, en ouais. quelque sorte, c'est ça. Et je vous invite à vous référer à l'arrêté électoral, euh, électoral pardon, qui est euh, diffusé sur Nixéo. Vous avez toutes les modalités euh, de, de production de la profession de foi, C'est-à-dire que ça doit être en, en format A4, ré, recto, euh, noir et blanc, etc. Bon, pas très sexy, mais euh, on doit expliquer ce qu'on fera si, on, si jamais on est élu. C'est ça. Euh, voilà, super. Euh, D'autres choses, par rapport. tu parlais de Nuxeo. Nuxeo, ça va être votre référentiel euh, extrêmement important pour les élections Oui, parce que l'ensemble des, des documents ou des annexes, comme les listes de candidats, les déclarations individuelles, seront disponibles sur Nuxeo. Vous y retrouverez également les listes électorales. Les listes électorales seront affichées dans les accueils des trois sites. Mais euh, l'ensemble des, des documents, l'arrêté électoral, les, les listes et les annexes sont publiés sur Nuxeo. Ok, donc ça, c'est euh, la to-do list du candidat. Donc, on a vu la to-do list du candidat. Si maintenant, on sait qu'un tiers de l'effectif UTBM n'est pas dans les murs, euh, comment ça se passe Est-ce que, est que je peux voter depuis les Bahamas par procuration comment, euh, comment je fais ça Est-ce que je peux voter par procuration Est-ce que je peux voter euh, directement par correspondance en envoyant mon petit bulletin de vote alors non, on peut pas. Bon, si on est aux Bahamas, on peut inviter le SAG éventuellement, mais, euh, <rire> ça peut sympa. Mais non, on n'a pas le droit de voter par correspondance. Par contre, on peut voter par procuration. Donc la, la règle d'or à respecter, si je peux dire, c'est de vérifier que la personne à qui on souhaite donner son mandat soit bien dans la même liste électorale. Euh, pour les personnels, j'ai envie de dire qu'on est quasiment dans les mêmes collèges. Attention pour les étudiants euh, qui souhaitent voter dans, dans deux scrutins différents. Par exemple, un, un étudiant pourrait être doctorant en CS, mais faire partie de, du collège des étudiants en CVU. Voilà, donc vérifiez bien que vous êtes inscrit dans la même liste électorale. Ensuite, il faut vous présenter au service des affaires juridiques, donc euh, soit au bureau P257 ou P259. Vous avez jusqu'au jeudi 4 novembre à midi. Vous venez retirer en fait, le formulaire de procuration qu'il faudra remplir. Vous venez bien avec une pièce d'identité, votre carte étudiante, par exemple, ou un certificat de scolarité. Vous remplissez donc le, voilà, le, le formulaire à, avec le nom de la personne à qui vous souhaitez euh, donner mandat. Et, euh, et euh, cette personne voilà, devra, euh, devra venir avec ce, ce formulaire le jour du vote. Votez pour vous. quoi. Ouais. Voilà. Votez, votez avec, voilà, vous aurez deux voix, la personne qui votera pour vous aura les deux bulletins de deux voilà, vote ça. et la deux possibilités de vote aux trois, aux trois élections. Les élections d'ailleurs vont se passer à quel endroit euh, le 5 On a parlé, la date fondamentale à retenir aujourd'hui c'est le 5 novembre, notez-le bien. Euh, où est-ce qu'on va voter exactement alors les lieux exacts, on ne les connaît pas encore, ils, sont, ils restent à définir, mais ce sera sur Sévenan dans le bâtiment pont, ça c'est une certitude, à Montbéliard dans le bâtiment M et à Belfort, ce sera certainement dans le bâtiment B. Mais vous allez recevoir, quoi qu'il en soit, l'information par mail prochainement, dès que les, les lieux voilà, des, des bureaux de vote seront... seront oui, parce que ça, ça, d'un point de vue logistique, ça représente quand même beaucoup de... <rire> on, a, on rigolait beaucoup des urnes, mais en fait, on a un nombre d'urnes. De combien par, par campus C'est assez délirant, je crois. C'est 17 urnes par site, donc 51 urnes en tout, euh, voilà, qu'il faudra, qu faudra dépouiller de manière simultanée euh, le jour du scrutin. Oui, les trois dépouillements se feront en même temps sur les trois sites. Sur complexes. les trois sites, oui, tout C'est le, le full triplex. Mais euh, c'est vraiment, <rire> vraiment euh, ouais, en termes d'organisation, j'imagine que c'est euh, assez complexe. Enfin, voilà, c'est un peu facile à regarder de, de loin, mais, euh, mais c'est important. Et alors, pour voter, le 5, le 5 on vote. Pour voter, il faut que je vienne avec quoi Est-ce qu'il faut que je vienne avec mes bulletins Comment ça se passe J'imprime mes bulletins Alors, euh, Il faut bon, bah déjà venir avec son masque. Hein, ça, c'est la base en, <rire> ces, en ces voilà. Ça, on n'a pas, pas le droit. Même en voilà. live, on est obligé de garder son masque. Et... Euh, du coup, il faut bien venir aussi avec son stylo personnel. Ça, mm. c'est important. Euh, et puis, euh, il faut venir juste avec une, une pièce d'identité. L'idéal serait que vous veniez avec votre passe BFC, qu'on puisse bien vous identifier. Si toutefois, vous ne l'aviez pas, qui ne serait pas bien. Euh, vous <rire> ça avec une, une carte d'identité. Ou alors euh, votre certificat de scolarité, par contre, faudra il faudra qu'il soit accompagné d'une pièce d'identité avec une photo. Qu'on puisse bien vous identifier. En fait. Oui, donc il faut, faut un document original. Voilà, euh, la, la, la carte de club du curling, photo. ça ne marche pas. Euh, D'accord. <rire> ah, tu parles à une experte. Euh, donc euh, voilà, l'idée, c'est que, que donc, son, masque, son style sa carte d'identité, on se présente de quelle heure à quelle heure alors, ce sera entre 9h et 17h non-stop. D'accord, ok. Donc, pendant, pendant l'heure de pendant midi, de tous les euh, scrutateurs voilà. seront, seront présents. Aussi, ouais. Et les résultats, est-ce que les résultats sont. Ça dépouille presque en direct à la fin. Est-ce que les résultats sont donnés en direct Alors, non, non les, les résultats ne seront pas donnés en, en direct. Le scrutin, lui, il est public. Mais par contre, on publiera les résultats définitifs le lundi le lundi d'après. D'accord, lundi 9 voilà. novembre, on saura qui, qui est élu. Alors. Dans Pourquoi c'est une année importante aussi euh, Qu'est-ce qui va se passer au niveau du conseil d'administration cette année oui. Parce que voilà, c'est une année, euh, l'année qui précède. Un événement important, je vais te laisser en parler un petit peu. Oui, tout à fait, parce qu'en juillet prochain, le conseil d'administration devra formellement donner son avis sur euh, un ou plusieurs noms euh, de futurs directeurs de l'établissement. Effectivement, le mandat de Ghislain Montavant, qui est actuellement directeur de, de l'UTBM, euh, se termine en juillet 2021. D'accord. Et donc euh, et donc le CA proposera au ministère, remontera des noms au ministère et le qui ministère, enfin mmh. qui seront classés, et le ministère dira oui, je prends le premier nom et, je, et donc je nomme euh, Tout à fait, par arrêté ministériel. Ensuite, c'est le ministère qui choisira qui est le futur directeur de l'UTBM. Donc c'est une sacrée responsabilité. Euh, une sacrée voilà. responsabilité avec un conseil d'administration qui va un peu comme euh, comme dans un jury euh, faire passer des auditions euh, aux futurs euh, aux futurs candidats, euh, évaluer leur programme, etc. pour l'établissement. Donc c'est euh, voilà année euh, année essentielle. Il est euh, très exactement euh, 11h30. On a tenu le, on a tenu le timing. Le rythme. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions On est on est à 18 euh, 18 auditeurs en direct. Vous pourrez bien sûr retrouver ce live tout le long. Euh, tout le long de la, de la période électorale. On le laissera disponible. J'espère que nos amis uh, Thibault, uh, Quentin et, et, uh, et Aline ont bien enregistré uh, ces lives qui vont partir, uh, qui, va, qui sera bien uh, laissé en direct et, et renvoyé à l'ensemble des, des, des personnels et étudiants du TBM que vous puissiez le retrouver. Uh, Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ces élections en dehors du fait de, de vous mobiliser de manière massive, tous, pour, pour, pour, pour voter des, des petites choses techniques des non, tout roule à peu près Tout, tout roule vraiment. Intéressez-vous euh, intéressez à, à ces élections. Portez-vous candidat. Euh, au moins, euh, allez voter. Parce que aller voter, c'est quelque part vous permettre de, de, de, de pouvoir râler ensuite. Euh, <rire> mais intéressez-vous vraiment à, à ces conseils centraux euh, au sein de l'UTBM, que vous soyez enseignant, que vous soyez euh, étudiant ou euh, biats de l'UTBM. Toutes les décisions sont prises par ces grandes euh, par ces grandes instances, et donc il est important euh, de pouvoir s'y intéresser. Alors, qui dépouille euh, Demande Dimitri. Bonne question. Alors, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le, les bureaux de vote sont composés d'un président, de deux assesseurs, et euh, de ce qu'on appelle les scrutateurs. C'est-à-dire que le soir, au moment du dépouillement, donc, il y aura une personne désignée en tant que bureau de vote, deux assesseurs, dont une personne du service des affaires juridiques. Et, euh, et donc, bah, par exemple, vous vous pourrez venir, en fait, les, les, le dépouillement. En fait. Mmh. La composition de ces bureaux de vote seront pris par des arrêtés, euh, des arrêtés quelques, euh, quelques jours avant, euh, avant, le, avant le 5 novembre. Et seront disponibles, bien sûr, sur l'excès. Voilà, va... est-ce que ça répond bien à la question de Dimitri Dimitri, si tu peux nous dire si, euh, si ça te va Dimitri, si tu avais prévu de venir assister au dépouillement, sur quel <rire> campus tu es, il n'y a pas de souci. En tout cas, euh, tu seras le bienvenu. Enfin, vous serez tous les bienvenus mmh. au dépouillement. Parce que voilà, c'est un moment fort de notre, de la vie de notre, de notre établissement d'un point de vue démocratique. Oui. Et ce jour-là, on votera aussi pour une autre élection, dont vous trouverez de la, de la, communication un peu plus, un peu plus tard. On votera pour les élections euh, de à... la, de la commune BFC, hein, la commune BFC euh, qui doit renouveler également ses instances. Alors eux, ils ont que deux instances conseil d'administration et euh, conseil académique. Euh, donc à chaque fois, avec des représentants de tout, de tous les établissements qui font partie de cette commune ubfc et là, euh, c'est un scrutin qui sera dématérialisé par vote électronique, donc du 2 au 6 novembre. Voilà, donc là, on aura une semaine pour voter. Voilà, on fait. vous, vous présentera les modalités aux différents, dans différents objets. On voulait oui. euh, aujourd'hui se focaliser principalement sur les élections euh, de l'UTBM au Conseil. Je vais vous remercier, euh, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions des auditeurs, et des internautes et des Facebookiens. Euh, je veux remercier euh, l'équipe technique, euh, Aline, qui a envoyé les diapos, euh, euh, Quentin euh, et Théo qui ont géré, euh, qui ont géré ce, ce live de main de maître, euh, et puis Audrey euh, et Charlotte pour euh, votre participation. Voilà, et puis on vous retrouvera euh, au sein de, au sein de plusieurs, euh, plusieurs moments pour vous parler euh, en détail de ces élections, de l'importance de, euh, de voter au Conseil, pour vous faire représenter et pouvoir venir râler mmh. si vous êtes euh, <rire> si vous êtes élu vous pour vous aurez le droit de, de râler euh, voilà le, le, le, c'est important aussi mmh. de pouvoir s'engager euh, s'engager à moindre frais euh, et puis d'avoir euh, cet investissement qui est reconnu depuis peu de temps pour les étudiants on va rendre l'antenne et puis vous souhaiter une bonne euh, une bonne matinée un bon appétit d'ici une trentaine de minutes voilà on espère vous retrouver bientôt sur euh, internet pour d'autres lives voilà. merci merci, merci.